Comment faire pour moins procrastiner Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Dans cette période de confinement, tu ne peux plus aller boire un verre avec des amis, tu ne peux pas non plus passer des après-midi entières dans un parc à te prélasser. Par contre, tu as du temps. Tu aimerais peut-être apprendre une nouvelle langue ou prendre du recul sur ton avenir professionnel. Et pourtant, tu ne le fais toujours pas et tu continues de procrastiner. Est-ce que c'est vraiment du coup un manque de temps ou un manque de motivation Peut-être que c'est ni l'un ni l'autre, et simplement un manque de stratégie. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te partager deux clés pour justement combattre cette procrastination. La première clé, c'est est-ce que cet objectif, il vient de toi Est-ce qu'il te motive toi Est-ce qu'il te fait envie de toi Ou est-ce qu'il vient plutôt de ton entourage ou de la société Si cet objectif, il vient pas de toi, tu risques de te répéter « je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire » et de ne toujours pas passer à l'action. Ce qui va engranger une estime de soi négative, parce que tu vas te voir comme quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il pense ou ce qu'il devrait faire. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de continuer avec cet objectif La deuxième clé, c'est de formuler ton objectif positivement. Notre cerveau sait très bien se focaliser sur le négatif. Donc par exemple, je m'énerve trop souvent, ou je suis quelqu'un de trop souvent malheureux, ou peut-être je suis nul en espagnol. Ok, super. Maintenant tu sais ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux à la place Ça peut devenir, je veux être un père bienveillant ou une mère bienveillante. Je veux prendre 10 minutes par jour pour apprendre l'espagnol. Super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ré récapitule les deux clés. Donc la première, c'est avoir un objectif qui te motive et qui vient de toi. Deuxième, formuler cet objectif positivement. Moi je te dis à demain 10h pour la prochaine vidéo. D'ici là, sens-toi libre de diffuser, de partager à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait être utile et je suis disponible si tu as envie d'échanger avec moi. Je te souhaite une très belle journée.